Ah tiens, une touriste. Bonjour madame. <coughs> euh, pardon. <rire> Bonjour monsieur. Euh, c'est pour, pour une visite euh, Oui. Combien coûte l'entrée Euh, l'entrée, euh, écoutez... Euh, l'entrée. Alors le tarif, ça va être... Euh, c'est une Rolex Euh Non, je l'ai acheté à Auchan. Ah bon. D'accord. Bon, bah 30 euros. 30 euros, c'est tout Oui. Waouh. Ben ça vaut le coup. C'est un prix d'amis, monsieur. C'est très gentil de votre part. De rien. Mais euh, vous êtes seul euh, Oui, oui. Vous n'avez pas d'amis ou de famille euh, Si, j'ai une femme, mais malheureusement, elle n'a pas pu venir. Ah bon, pourquoi euh, Elle est malade, elle est à l'hôpital en ce moment. Ah mince, c'est dommage. C'est dommage. Bon, euh, bah donnez-moi la monnaie. Oui. <rire> Merci beaucoup. Ah, vous, vous verrez, vous ne serez pas déçu. Je l'espère bien. Alors... Voilà. Allez, vous venez. Oui. Allez, venez. Vous êtes un petit chanceux, vous. Hein. D'habitude, j'ai déjà des centaines de touristes à cette heure hein. Enfin. C'est beau, hein Ouais, oui, c'est très beau. J'adore. Et euh, c'est quoi votre petit nom C'est Gilles. Gilles Très bien. Allez, venez, Gilles. Alors nous arrivons sur le premier lieu de ce monument. Oh, c'est très très beau voilà. Regardez ce lieu magnifique, un bunker de la seconde guerre mondiale. Ah, ah oui, quand même ouais. Alors, euh, il a tout connu, la guerre, euh, atroce, tout ça, les morts, c'est horrible. Il a su se préserver au fil des âges Oui, plutôt bien, oui, c'est ah, oui, pas mal. oui, ça mal, c'est Oui, bon, je n'y connais, connais rien, mais c'est pas mal, oui. Alors ensuite, euh, qu'est-ce que je peux vous dire ah, on va passer au dessus, hein. alors euh, montez là-dessus, faites attention. Ne cassez rien, c'est fragile. Ne vous inquiétez pas. C'est historique ici, hein. vous pouvez voir. Ah, oui, oui. C'est très beau. Ouais. Chaque année, euh, le président de la République euh, vient mettre une, une petite fleur ici. Là. Ah oui, ah bah, je ne savais pas. Ouais. Bah, je vous l'apprends. Voilà. Bah, vous pouvez faire de choses ah, ouais, ouais, ouais, c'est ça. Alors, euh, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre euh... C'est beau, hein Oui, en effet, c'est très beau. Oui, c'est beau, hein voilà. On a l'impression de remonter dans le temps, vous ne trouvez pas Effectivement, oui. C'est ce que je trouve. À chaque fois que je viens ici, <rire> oui. je dis ça à tous les visiteurs, ça marche bien. Euh, oui, bon, bref. Euh, ouais. À part ça, euh, vous avez ici un canon, vous voyez, mm -hmm. dans cet emplacement. Oui, je vois, C'était le modèle. Ouais. Euh, C'était un beau modèle. C'était quel genre de modèle Alors ça, <rire> le modèle, le... 1, 2, 3, XD, 82, voilà. C'était 83 plutôt, non Euh, oui, je sais pas, oui, ouais, oui, oui c'est ça, oui, ça ah, vous avez raison. Vous, vous êtes un dit. connaisseur, hein. Ah, je vous avais, je, je, je m'y connais un petit peu. Bref, euh, on s'en fout. D'accord. Alors, euh, Gilles Vous voyez cette belle vue encore Ah oui, magnifique, vraiment. Ah, c'est beau, hein. Très. Enfin. Bon je vais vous raconter une histoire hein. Ah je savais que ça oui, Vous êtes venu pour ça c'est normal Là, oui. Alors une histoire, une histoire, une histoire Alors oui <rire> Une histoire euh, La seconde guerre mondiale Oui alors euh, en 1943 Vous pouvez voir ce beau paysage Oui. À l'époque il était terrassé par les bombes mm -hmm. Des allemands bien sûr Alors euh, nos résistants qui étaient placés Ici même avec leurs canons Comme je vous présentais précédemment euh, bah, il leur tirait dessus tout simplement. Et un beau soir de 1943, ces Belges. Les Allemands. Euh, pardon. Les et ces Allemands. Ces Allemands. Ces Allemands, Allemands féroces attaquaient. D'ailleurs, vous pouvez voir une crevasse là-bas. Là, une petite crevasse. Ah oui, okay, On dirait qu'il y a quelque chose là-bas. Oui, c'est bizarre. Ça. Bon, un cadavre, rien. Et voilà, voilà. C'était une très belle histoire. Bon, ça a fini en bain de sang, vous pouvez imaginer. Voilà. J'imagine tout à l'heure. Ah, c'est horrible. Très triste. Ouais. On est mieux aujourd'hui, hein. ouais. tranquille. Sinon, j'ai rien d'autre à vous dire. Voilà, c'était une histoire. On va continuer la visite Ok, je vous suis. Allez. Ça vous plaît la visite oh, Oui. C'est le principal. Faites attention, à des orties. Je fais attention, je fais attention. Alors, après, ici, là, vous avez le, le four à hein. ouais. Voilà. Alors ici, figurez-vous, on faisait du pain. Non, ah, du pain. Il wow. m'apprenait un truc. Encore. Voilà. Belle information. Euh, voilà, voilà. Ils faisaient quoi comme pain Oh bah du pain, euh, pff, ouais, bah, du pain aux graines, enfin tout ce qu'ils trouvaient, quoi, du, avec du rat. Ah, ah ouais, c'est c'était les moyens de l'époque. Ouais, ouais, Avec ce qu'ils pouvaient. Ouais, c'est un, bon un beau monument, un beau monument, franchement. Oui, oui, très, très beau. Ah. C'est dommage qu'ils soit dans cet état. Il hein. faudrait le rénover, hein. On a demandé une aide à l'État, figurez-vous, ah. mais ils n'ont pas répondu. Ah. Je ne comprends pas pourquoi, ah ouais. il y a du potentiel, mais bon. Euh, ne marchez pas là, non. ne marchez pas là. Que je faire Vous marchez sur la tombe du général Gogol. Ah, je ne le savais pas. Et qui est ce général Gogol Vous êtes fou. Eh bien, euh... c'était le général. Le général ouais. Gogol, c'était un, un, russe. un ah, russe. Un russe, mais qu'est-ce qu'il venait faire là bah, Il était là, il... il a aidé les Français. Écoutez, euh, c'est une bonne chose, hein. on va le saluer. Général, non, c'est pas très propre. Non. Alors, regardez Gilles, cet arbre, qu'est-ce qu'il a de spécial cet arbre eh ben, Il est historique et pourquoi il est historique Parce que notre cher général Bogol, attention, qu'est-ce qu'il a fait qu qu il A, a uriner sur cet arbre, okay. ce qui lui rajoute une valeur. Alors, si vous voilà. voulez, on vous coupe. Ah, bon. Et on vous le met sur votre voiture gratuitement. Enfin, non, vous payez l'arbre, bien sûr, mais Et on vous le pose gratuitement. C'est quoi le prix Le prix Ah, ça, mon petit, c'est une pièce rare, donc elle est un petit peu chère. C'est coté sur le marché, donc euh, voilà, vous en sentez bien. Le prix, encore un prix d'amis Un prix d'amis euh... Vous avez des sous sur le compte ouais, ouais, en banque Oui, j'en ai. Bon. 5000 euros, vous faites une affaire. Et vous le dites, hein, moi je fais confiance. C'est vrai Bah si c'est un prix d'amis, euh, je le prends hein. Bon bah alors je vais demander à ma femme de vous l'emballer et on va vous le mettre sur votre voiture. Cool. À ce propos, euh, vous avez quoi comme voiture J'ai une Twingo. Twingo Ça va être juste je pense hein. On verra bien. Qui hmm. ne tente à rien N'a rien. <rire> voilà. Euh, si vous voulez, euh, on a d'autres objets en vente dans notre boutique. Une boutique Rien, ouais, on a une boutique. Et eh ben, allez hop, on ah, va. Ah, on va devenir copains Gilles. Alors Voici ma femme Gilles, je vous la présente. Bonjour. Ginette, c'est elle qui tient la boutique. Bon, elle est peut-être morte, mais je sais pas. Alors, Gilles, voici nos produits locaux. Euh, wow. Qu'est-ce que c'est ça Expliquez-moi. Alors, déjà, je vais vous expliquer tout le processus. Tous ces, ob... ces... -moi. Tous ces objets ont été trouvés sur ce site, après Bonjour. des fouilles archéologiques très très sérieuses, bien sûr. Donc ça, c'était une casserole ouais. qui était dans le four à pain. Four à pain Alors, okay. il y reste un petit peu de ragoût de je ne sais quoi. Vous voyez, un peu de jus là. Je ne vais pas le mettre par terre parce que c'est dégueulasse. D'accord Donc ça, on vous le vend. Euh, c'est d'occasion, euh, mais une bonne occasion. Combien Combien Vous le voulez Non, juste pour savoir. On verra ah bon. après. Bon, on verra après si vous le voulez. D'accord. Alors ensuite, une arme. Euh, euh, une, arme hein, une arme... Euh, du 20e siècle, voilà, seconde guerre mondiale pareil. Ah oui, ça, ça fait vraiment seconde guerre mondiale. Je dois... Oui. oui. C'est d'époque, attention. C'est un modèle d'occasion pareil. Il reste encore quelques balles, oui. Voilà. Ça c'est pareil, on vous fait un bon prix parce que vous êtes un ami maintenant. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous voulez Comment vous dire J'aimerais bien prendre les deux en fait. Ah oui, oui. Bon, alors si vous voulez, je vous fais l'arbre et ces deux choses là, un pack une ça petite va. remise hein donc combien déjà pour ces deux-là bon, ces deux-là ça fera 500 euros 500 euros l'un ou les deux l'un et l'autre ah bon c'est une affaire si vous le dites on va faire un un siècle et ben bah, voilà prix d'amis j'imagine très bien ah, ah, voilà. merci. Euh, vous me paierez quand même avant de partir hein. oui oui bon alors à ma femme faites et attention Gilles oui, même. Oui. Même. c'est une occasion Bon bah là ça fera plus cher hein, parce que du coup vous l'avez abîmé. Oh. Tenez une balle. Bon, bon c'est pas grave Gilles. Revenez par ici Gilles. Voilà. Bon. Bon alors ma femme, euh, bon je vais préparer l'arbre et puis je vais vous mettre ça sur la, votre voiture, d'accord Ça va Bon, allez, tenez. Allez, on va vous envoyer à la caisse. Vous me faites quoi là Bah je pars Mais vous avez pas payé PAYÉ Pas payé Ah oui oui oui oui, oui PAYÉ oh. hey, Regardez j'ai tout ce qu'il faut Alors 10, 15, 20, 30 Et eh bien y'a que normalement Je vous fais confiance Gilles Mais oui oui oui Mais j'ai payé payer dans tous les cas Vous alliez partir Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça Ne me prenez pas pour un con Gilles Bon bon le compte est bon Bon bah bonne route Gilles, euh, faites attention à l'arbre qui est sur votre toit, hein. il est bien accroché mais on sait jamais. Ne ben vous inquiétez pas. Au revoir Gilles, merci. Au revoir. Allez, au revoir. Je crois que je me suis fait plumer, mais c'était une bonne journée.